Bonjour tout le monde, c'est Alex de Be Wild and Free. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne ou re-bienvenue si vous nous suivez constamment, semaine après semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de motivation versus inspiration. Je te pose la question, qu'est-ce qui t'allume dans la vie? Qu'est-ce qui va te driver, comme on dit ici au Canada? Quels sont les facteurs que, wow, ça va être une super belle journée? Ou encore... J'adore ce que je fais, mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche sous la vidéo, de liker celle-ci et de partager cœur Tandis. Alors, on y va! Motivation, inspiration, il n'y a aucun doute que la motivation est un des facteurs clés du succès. Souvent, quand je parle avec les gens de mon entourage ou avec ceux de la formation, les gens me disent « Alex, je ne suis pas motivé » ou encore « j'arrive pas à rester motivé » parce que souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont rechercher la solution miracle, la phrase clé, le concept qui va faire en sorte que, tout est bien maintenant, mais ça n'existe pas. Il faut travailler, il faut être focus, c'est tellement, tellement important. Rassurez-vous, euh, rassurez-vous, si vous êtes parmi ces gens, vous êtes tout à fait normal, j'aimerais partager avec vous un des plus grands et euh, des plus vieux secrets du monde. Les gens, ils vont confondre la motivation et l'inspiration. Le dictionnaire vous dira que la motivation, bien, eh bien, c'est l'ensemble des facteurs déterminant euh, l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. Donc, votre attitude et vos actions vous permettant d'atteindre vos objectifs, tout cela est vraiment puissant, mais pour la majorité des gens, euh, je dirais que le, le concept demeure aléatoire, c'est-à-dire que cela dépend de plusieurs éléments externes. Si j'écoute un bon motivateur, si je n'ai pas mal au dos, si ma business Amazon va bien, si je suis motivé, euh, bien sûr que l'aspect devient euh, un petit peu plus opposé, même dévastateur. Si je m'écoute trop, si je ne vais pas bien, si mes ventes sont à la baisse, alors là, ben, je deviens motivé. L'inspiration, elle, provient de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que c'est une journée gagnante pour vous? Euh, non, ça ne devrait pas être l'argent ou euh, avoir moins de problèmes. Avoir plus d'argent et moins de problèmes est très réconfortant, c'est sûr, mais cela n'apporte pas une motivation et encore moins un bonheur durable. Cherchez à définir ce qui vous allume dans la vie. Oui, la vie, je dirais ça comme ça, parce que vous êtes ici pendant un très, très, très, très bon bout de temps. Qu'est-ce qui vous allume au point d'être heureux en vous levant le matin? Pour certains, c'est de gravir le Kilimanjaro. C'est cool, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Je vous offre deux approches qui, au quotidien, m'ont grandement inspiré durant ma vie et qui continuent de le faire. Qu'est-ce qui vous passionne, vous rend si heureux que vous voudriez le faire encore et encore, disons, pour les dix prochaines années, même si ce n'était pas profitable? Qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? Soyez inspiré de vous-même, de la vie, de ce que votre carrière d'entrepreneur peut vous apporter. Je vous dirais, on va faire un défi pour vous-même. Écrivez 5 points, 5 tâches que vous voulez mettre en place pour devenir un meilleur, meilleur dans votre gestion de temps pour les prochains mois. Il faut que ces tâches, bien sûr, fassent partie de votre quotidien et que vous allez les appliquer petit à petit. Donc, on dit souvent que ça prend 21 jours pour briser ou instaurer une nouvelle routine. Embarquez dans ce mini-défi et je vous encourage de venir me, me parler des résultats dans un mois. Donc, je répète le défi. 5 tâches que tu dois accomplir quotidiennement en lien avec ta business. Puis, je te dirais même, euh, va pas chercher les tâches, euh, ceux que tu aimes le moins. Prends ceux que tu aimes le plus, ceux que tu es sûr qu'à chaque jour, « Ah, il faut que je réponde au clair. C'est donc facile. Tu, tu écris un euh, courriel. »« Ah, il faut juste que je fasse la gestion de mon inventaire. »« Ah, OK, ça aussi, c'est facile. »« Ah, il faut que je fasse euh, 30 minutes de recherche euh, par jour. »« Ça aussi, c'est facile. » Ça va aller très, très vite. Puis vous allez voir, vous allez mettre ça en place. Puis les cinq, euh, c'est les cinq tâches que vous allez mettre en place, puisque ça va devenir une habitude ancrée, ça va être le fun. Vous vous dites, okay, première chose, je fais ce qui est vraiment, vraiment le fun en me levant, puis je fais les autres tâches administratives qui me plaisent moins euh, par la suite. Ou ça peut être le, tout à fait le contraire. Vous vous donnez ça comme récompense. Wow, cinq tâches que j'ai à faire, j'adore ça, je vais répondre aux clients, aux courriels. Bref, je me répète un petit peu, mais vous pouvez faire les tâches les plus... Euh, J'aime pas dire négatif. Faut pas que ce soit euh, non plus à connotation de négatif parce qu'on se lève encore Ah, oh, on regarde son agenda, ah, oh, il faut que je fasse les tâches que j'aime pas. Il faudrait plutôt se dire Wow, j'accomplis ça et je me garde. Je fais cinq tâches administratives que j'adore. Sur ce, bon succès puis n'oubliez pas de venir me partager ça dans un mois. Ciao tout le monde!